Bonjour à tous et à toutes, c'est NAM, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais t'apprendre à booster tes FPS sur Fortnite, donc tu vas avoir deux possibilités. Déjà, il y a les moyens hardware, donc pour euh, booster tes FPS sur Fortnite, je te conseille d'acheter de la RAM, de la mémoire vive si vous préférez. Personnellement j'avais 4Go de RAM, j'en ai rajouté 8, ça m'a coûté 50 50€, du coup je suis passé de en gros 20 FPS en 2Light, à maintenant 30 FPS constant avec euh, un peu plus voilà disons. Donc voilà, niveau hardware, sinon bah c'est un peu la seule chose à faire ou alors euh, changer de carte graphique ou de processeur mais c'est plus le même prix. Voilà. En software, donc euh, au niveau de logiciel, alors déjà je vous conseille si vous avez un double écran, vous faites Windows P comme ceci, et vous allez euh, faire juste votre deuxième ou votre premier écran, ça dépend comment vous avez configurer votre PC, mais vous jouez que sur un écran, le, de le deuxième, vous l'éteignez. Et euh, réduire les tâches en arrière-plan, ce qui est important. Par exemple, euh, ici, j'ai rien de lancé, j'ai que Fortnite. Donc euh, vous pouvez avoir Discord, mais ça va encore faire un peu baisser, mais pas de grand-chose, voilà. Donc, on va aller dans le Battle royal. et euh, je vais vous montrer les configurations à faire sur Fortnite, pour bien euh, avoir une... enfin, pour que ce soit bien petit. Voilà. Donc, on va aller dans, dans, notre, dans notre option et ici vous voyez mes configurations. Donc, je vous conseille déjà de vous mettre en fenêtré Pour ceux qui qui, qui ont pas, qui peuvent pas, euh, voilà, qui arrivent pas, enfin voilà, les PC qui sont nuls, on peut le dire. Euh, donc voilà, donc en fenêtré, euh, la résolution d'affichage euh, vous testez. Ça, ça dépend les gens. Euh, mais euh, normalement moins moi, on a une bonne résolution euh, Plus euh, on a des fps voilà. Donc euh, à vous de voir euh, Donc le taux de rafraîchissement Donc euh, moi je suis à 30 IPS euh, Donc c'est les images par seconde Donc vous pouvez vous mettre en 30, en 60, en 120, en 144, en 160 Et euh, normalement en illimité quelque part voilà, Mais euh, mais voilà je vous, je vous conseille de vous fixer à 30 Ne jamais mettre illimité dans un jeu vidéo euh, Parce que bah, du coup il y a des Comment dire à un moment tu peux avoir 60 fps Et l'instant d'après Tu vas en avoir 2 <rire> Tout simplement Alors ici on a un bouton auto Qui set nos configurations Enfin toutes les configurations graphiques euh, Automatiquement Donc par exemple je vais le faire et vous allez voir que moi, il ne me dit pas plus que ça, vous voyez Donc, il n'a il a rien bougé de spécial. Euh, donc, euh, c'est parce que du coup, j'avais bien fait ma configuration. Euh, donc, imaginons que vous vous avez euh, une configuration à peu près comme ça. Voilà. Imaginons que ça vous donne ceci. Et bien, je vous conseille de tout reculer de 1, tout le en... temps vous aurez aucun problème euh, d'IPS et encore plus si vous, si vous enregistrez par dessus. Voilà. Donc ici, euh, la résolution 3D, si vous êtes en épique, si vous proposez de l'épique, laissez-la à fond, on s'en fout. <rire> euh, la synchronisation verticale, euh, désactivez-la, ainsi que le flot de mouvement. Voilà. Au moins, au moins c'est fait. Et l'affichage des IPS, je vous le conseille, au moins vous voyez si vous laguez et si c'est pas juste votre connexion. Voilà. Au moins, euh, vous le saurez. <rire> Tout simple, ensuite euh, ce sera tout pour ici, et, euh, et du coup, on va euh, moi je vais remettre mes configurations normales, et donc, hop, et donc voilà, c'est euh, à peu près tout. Euh, je vous conseille aussi de ne pas utiliser des boosters de jeux. En fait, il euh, existe plein de logiciels qui permettent de booster les jeux vidéo, et en fait, c'est eux qui vous font ralentir. C'est stupide, mais en fait, c'est ce qui se passe réellement. Euh, en gros il, il, il consomme vraiment trop dans, dans votre processeur, etc. Dans la RAM, etc. Et du coup ça va vraiment euh, flinguer du coup votre, euh, votre PC, ça servirait à rien. Donc euh, voilà, je vous conseille de désinstaller ce type de logiciel. Euh, donc voilà. J'espère que cela vous aura plu. Euh, Dites-moi en commentaire si ça a fonctionné. Euh, Dis-moi si t'es plutôt team AR ou AK. Passe une très bonne journée. C'était Nem, ciao We'll